En ce qui concerne effectivement l'avenir et santé et bien-être au travail, pour moi c'est vraiment très très simple. C'est euh, d'abord toujours penser l'humain au centre, l'humain capital, rester et se fixer des objectifs de prévention primaire. Enfin, L'objectif c'est amélioration de la qualité de vie au travail. Moi c'est ce qui m'a motivé pour entrer en, en médecine du travail. Et donc euh, améliorer la qualité de vie au travail pour moi c'est job de vie. Pour moi job de vie c'est réponse adaptée dans le sens où ça, ça éveille les consciences et ça permet aux, aux salariés, à la personne, de comprendre, de se situer, de se positionner, de savoir dire ça j'aime bien, ça c'est dans mes valeurs, ça c'est pas dans mes valeurs. Mon job doit me permettre de faire ceci, certes de nourrir ma famille et de pouvoir partir en vacances ou d'acheter une maison, mais aussi de me faire progresser dans mes compétences, euh, de m'apprendre des choses... De... Enfin, voilà. Job de vie, c'est impliquer euh, bah, le salarié pour améliorer ses conditions de travail et euh, de rendre acteur de sa vie. On passe, euh, j'ai envie de dire, un tiers du temps à dormir, un tiers du temps au travail. Forcément, si on se sent bien au travail, ça a des répercussions sur sa vie euh, personnelle et à l'inverse également. Si on est bien dans sa vie euh, personnelle, il y aura des répercussions positives sur sa vie euh, professionnelle. Pardon. C'est le sens d'une vie en général. Effectivement, ça passe par le travail, mais pas que. Je pense qu'on a tout intérêt à enrichir nos identités. Quand on est dans, dans cet état d'esprit, on est forcément win-win, gagnant-gagnant pour tout le monde. Et je pense que les employeurs, comme les salariés, ont intérêt à comprendre. Mais si on se met dans cette dynamique-là, c'est tout bénéf.